Bon, je vais ah oui, oui. Faire jouer avec mon piu -piou. Il est trop chaud. Tu vas faire les magasins. Et t'as une compétence pour améliorer la conduite ou quelque chose comme ça Oh, chouette, une boutique. Euh, non, on a de mais on fait Non, mais c'est pas le moment de faire des sculptures de voiture. Ça n'allait pas me piquer ma voiture. Voilà. Là. Et c'est pas moi qui l'ai piqué ta voiture. <rire> Et puis c'est pas ta voiture, c'est pas parce qu'elle est rose que c'est la tienne. Pourquoi je reçois des coups moi Parce que les gens te tirent dessus <rire> Ah d'accord Hop, il y a des ennemis Pognon encore Attends Il y a des pognons. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, pognon Trop tard <rire> <rire> On part devant, on a Hein, pardon Oui Non, je disais Florian part devant. Non, les ennemis Ah, les ennemis ben, Bonjour, bonjour Et hop, j'explose Joli ah oui, c'est vrai que je... je... pète aussi quand je me mets en interface. Hein. <rire> tu pètes Ouais. Bah c'est pas ça le principe, que je laisse une caisse, du coup je vais plus vite et en plus ça t'enflamme. <rire> voilà, t'as récupéré un truc trop long pour mon écran. Moi j'ai 100% ben, de chance de percer les boucliers. Ah, c'est bien. Mais si les ennemis ont pas de boucliers, ça sert à quoi oh. Encore mieux que le mien Ah, ah bah... Oui. <rire> Mais, euh, <rire> <ouais>. <rire> Pêche c'est comme ça que tu pêches toi Attends si je pète dans l'eau est-ce que ça marche aussi Non <rire> On essaiera avec le prochain Comment ça Non t'as rien, t'as pas essayé Comment tu fais pour essayer Non mais je veux pas que t'essayes <rire> T'en fous es... c'est pas toi ah qui mais... le mange le poisson après Y'a des copains là-bas Ouais ouais bah dis-leur bonjour. Ouais <rire> voilà. Wow ah apparemment ils sont oui contents de te voir. Ah, fous, vous. Là où il y a des ennemis ah, en bah. fait. Ah oui Ouais, T'as fait le ménage. T'as pas tout Bon. Bah ben moi je me casse. Non Infiltré dans Hall Even. Oh bah l'infiltration nous ça connaît, On envoie brique devant puis après les gens ne, plus personne pour dire qu'on est passé. Hein. Normalement je te touche Anaïs. Bouge pas. Ah eh ben. Mais je tire dessus. Oh oh oh oh qu qui Qu'est-ce qui t'arrive Oh, le J'ai testé une théorie <rire> Et alors Bah ça, ça a marché Attends il y a une poubelle Attends il y a une poubelle Pense pas Naïf C'est un truc trop dangereux je suis venu Quand tu T'entends pas tu lis On va te Ah ça y est Allez Glitch oh Quoi quoi quoi quoi quoi C'est trop chaud c'est que je suis niveau 31, je me trimballe toujours à un Shotgun niveau 11 Oui, <rire> ça serait peut-être bien, ouais Il est niveau truc sur les armes Oh Non mais, viens, viens aide moi Allez J'avais dit au secours euh. Euh, euh, euh, euh, non, non, non, non, non ce oui ah. que pas Ah y'en a un qui meurt, c'est l'échec Allez, eh ben, allez. Pas. Bon bah ben, on va récupérer les munitions alors. C'était le temps? Euh, je vais me recacher euh, Merde, merde, merde Putain, avec toutes les requêtes, il se prennent dans la trache Encore Ah si on ferme l'ennemi en on a un encore deux Tu T'avais pas encore compris ça Je découvre <rire> vraiment le jeu, c'est quand même incroyable y avait... Oh J'ai réussi à planter le truc C'est très bien comme ça On a pas fait bugger le jeu là carrément J'ai l'impression Aïe aïe aïe Maloface maloface maloface maloface yeah, Oui, Merci oui. Et on t'a pas trop entendu Anaïs, T'as réussi à t'en sortir sans trop de problème Bah tu vois les... les... Oui, les... La, les... fois où les gros ils perdaient un quart de leur vie c'est moi Quand je deviens invisible je gagne des points de vie il y a un magasin où je suis une vous fois pas ah, ah, ah, ah merde Ça prend le bourlote là J'ai des de là oh, ah, j'arrive! Ah non, non, non, non! Ne mourrez pas! Qu'est-ce que vous me là? En oh, voiture, Ne m'appelle pas Simone. You... Donc, il faut pas suivre la flèche. Pas suivre la flèche. Pourquoi? Oh, c'est mignon, on dirait un. Un skag avec une. Un super collier à tout. C'est peut-être des trucs bons pour vous, ça. Euh, Laisse vois, Anaïs, c'est pas pour toi Oups ça ah, euh. ah, meurt comme des merdes Ah c'est ça, c'est les enquêtes de Goldy Gate. <tousse> Shplarf Ah oh, oui. a un, Zut. Je suis le roi du monde ah Je les pas, pas vu. Je les pas vu. En gros quand même oh. Allez ah, c'était très bien, tant que tu l'as tiré, je faisais énormément. Hey Là, le grand, là. Oui tu vas pas arrêter à tuer tout le monde, ça pop à l'infini, c'est tout si, là. Allez, bon. viens, on rentre à la maison. Attends, je récupère les sous, il y a les armes. Oh, il y a d'autres gens ah. là-bas oui, allô Salut euh, bah attends, je suis en train de faire du bordeland mais à mon avis Anaïs est encore en train de faire ses courses. Donc tu as peut-être quelques minutes. Ah oh là là, mon dieu Un ennemi Qui a 10 niveaux de moins que nous Mais d'où ah c'est oui, équitable ce jeu Regarde-moi ces deux Regarde-moi ces merdes qui veulent même pas le même prix, quoi T'en as un niveau 25, super puissant L'autre c'est une dogue niveau 19, qui vaut même, même pas 5 000, aussi t'as eu la daube, mais c'est quoi ce arnaque Il faut regarder Anaïs quand on recule parce que sinon on fait des chutes coup. de kilomètres chute Maintenant on peut suivre les flèches euh, Reste loin Anaïs <rire> reste loin. les yeux trop chauds Euh... Ouais, moi j'aurais dit qu'il bave un peu Vise les yeux Anaïs, ça fait énormément de okay. dégâts C'est vraiment énormément On l'avait mais ben, Il est mort en trainant, là Ouais, oh, peut-être pas quand même, mais il les, les yeux Il faut viser les yeux Arrête de bouger la tête mais je crois que parce oh yeah qu'il a pas. voilà, euh, restez pas en dessous! <rire> ah oui! Ça doit être rigolo. <rire> non, je suis pas sûr sûr que ce soit rigolo. Oh, Pourquoi il n'y a plus rien encore? Ce... <rire> bah parce qu'on a déjà tout pris. Vite! Faut vite faire un fast travel avant qu'Anaïs touche la boutique! Oh okay. Et là je l'ai tendu! Voilà! Oh, c'est brutal! Il y C'est quand même le petit tour de voiture. T'amuses oui. oui. Ah mais y'a un gros rack Non, je l'avais garé Oh là là, au revoir Attends, je vais te dire, tiens. Tu <rire> que les e sont en train de se foutre de ta gueule. Hein. Mais je suis dedans, là oui. Bon, on n'a pas une mission à faire, nous quoi. Ah non, la voiture Comment ça, ta voiture Ouais, la dernière fois qu'on est venu ici, mission, on a été très très ah, mal accueilli. Monsieur hein. m'a l'air plutôt résistant. Ah attaquons lui un petit peu son armure oh ouais je tente une infiltration Ah non non <rire> vous n'avez rien vu attends ah, je suis là c'est toi qui m'en fous conviens de moi merde il me tournait la face de moi Ouais. Alors attends, c'est le moment là. où c'est mon jouet. Oh joué, t'as raison Oh la vache Ah oh, oui, ça fait très mal contre eux Ah oui, ils aiment pas du tout Oh merde, mes fesses